Bienvenue dans cette quatrième édition du Grand Débat, en partenariat avec la société Été Indien, société qui conçoit et pilote des programmes durables et innovants de prévention de la santé des jeunes seigneurs par l'activité physique adaptée. Le thème de ce quatrième débat est le sport sur ordonnance pour les seniors, notamment, quel avenir Avec des échanges pour comprendre ce dont il s'agit, où nous en sommes dans son application, qui est concerné, les objectifs, quel sport le rôle des indien, etc. C'est ce dont nous allons parler avec nos invités. Tout d'abord, Annabelle Grousset, qui est la présidente de l'Union nationale des maisons sport-santé, également présidente d'une maison sport-santé qui s'appelle pas de Géant. Alexis Ride qui est chef du bureau de l'élaboration des politiques publiques du sport à la direction des sports, au ministère des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Euh, et enfin, le docteur, enfin, docteur euh, Patrick Baccar, qui est vice-président euh, médecin-chef de l'institut de recherche du bien-être de la médecine et du sport santé et enfin benjamin braquet qui est un des fondateurs et président d'état indien bonjour à toutes bonjour à tous bonjour frédéric alors pour commencer et... euh, benjamin je propose de, de, de nous expliquer pourquoi tu as choisi de te proposer ce sujet pour oh, ce je... oui oui enfin, en fait a... c'est vrai que c'est la quatrième euh, émission que l'on que l'on organise ensemble hein, euh, et pour rappel euh... Le, le sujet euh, le sujet global est l'activité physique pour les seniors et donc euh, il était naturel finalement qu'à un, un moment ou un autre on, on aborde ce sujet qu'on a appelé euh, qu'on appelle sport sur ordonnance qu'on peut appeler euh, prescription d'activité physique ou activité physique à visée thérapeutique hein. il, y a, il y a plusieurs termes derrière cela mais c'est euh, c'est finalement une, une, un sujet qui, qui est né euh, 2016-2017, si je ne me trompe pas, en tout cas dans la loi, et, euh, et qui aujourd'hui euh, est en train de bouger quand même, on le, on le sent, euh, et, et c'était notamment pour ça que j'ai souhaité qu'on qu l'aborde avec différents, euh, différents regards hein, de, parmi les invités qui, qui sont là, et justement de se dire bah, qu'est-ce que c'est, parce que ce n'est pas encore complètement connu, euh, et aussi euh, bah, comment euh, ça peut se développer aujourd'hui, hein, c'est ça le, le sujet. Euh, les lois avancent, les, les professionnels sur le terrain, euh, ça avance aussi, euh, les médecins, euh, la sensibilisation des médecins avance, voilà, ça va dans le bon sens, mais c'est encore euh, long et lent, et euh, bah, l'idée c'est pourquoi et comment on peut aussi aller, euh, aller plus vite, puisqu'on est tous... Euh, eh bien, on, on a tous envie que ce sujet avance. Annabelle, quand on dit euh, sport sur ordonnance, on verra le terme, euh, de quoi parle-t-on Et puis aussi, est-ce que vous expliquez ce, ce que c'est qu'une maison sport-santé Eh bien, euh, oui. Alors. Euh... Euh, on va dire qu'on part d'un constat qui est clair, euh, la majorité des Français euh, n'atteignent pas les recommandations d'activité physique et a fortiori euh, en, quand elles concernent les personnes qui sont porteuses d'une maladie chronique. Euh, donc en 2016 on s'interroge sur euh, la possibilité euh, de mettre en place euh, une prescription d'activité physique par euh, les médecins euh, concernant les porteurs d'affection de longue durée euh, et, et puis euh, en 2022 avec, euh, avec la, la loi euh, qui évolue, on va ouvrir cette prescription et cette possibilité de prescription aux malades chroniques en général et aux personnes en perte d'autonomie euh, aussi en plus particulier euh, donc la, la prescription d'activité physique, c'est vraiment euh, l'idée de développer une pratique euh, thérapeutique non médicamenteuse qui consiste à mettre du mouvement dans la vie de chacun. Euh, je pense que c'est assez euh, concret euh, J'espère que mes mes, les autres interlocuteurs seront d'accord avec ça, mais à peu près euh, c'est à peu près ça. Je pense que c'est... Euh, une, une belle maison. définition en tout cas. Une maison sport santé. Une maison sport -santé. Alors, une maison sport santé, euh, c'est un lieu euh, physique ou pas du reste, mais qui a pour, euh, pour euh, mission principale d'accueillir, d'informer, d'orienter euh, l'ensemble de la population quand elle a des questionnements autour de l'activité physique. Donc euh, le but initial, c'est de prendre ou de reprendre une activité physique, euh, quel que soit euh, son âge, euh, son état de santé euh, euh, et sa vision euh, des choses. Et donc la, la maison sport santé, c'est un endroit ressource euh, où on va pouvoir trouver de l'information et éventuellement euh, se faire accompagner pour être orienté vers une pratique régulière pérenne le plus près possible de son domicile. Patrick, je rappelle que vous êtes docteur et médecin, euh, oui. l'histoire du sport santé. L'histoire du sport santé, euh, c'est l'histoire justement du lit, comme vient de le dire Annabelle, de lit de la sédentarité. Et euh, l'histoire du sport santé euh, a démarré dans les années 70 ou 80, je parle de 1980, vous voyez, il y a quelques années, avec euh, cette prise de conscience, surtout des cardiologues, et bien sûr, euh, vous le savez, les fameux parcours du cœur qui ont essaimé la France pour permettre de mettre les gens en mouvement, comme vient le dire Annabelle. Donc c'est un long cheminement. Il y avait entre deux, le sport pour tous, les pratiques euh, euh, d'une un, activité physique. Et ce long cheminement a débouché, vous voyez, euh, sur finalement une prise de conscience, se dire, après des preuves scientifiques venant du monde entier, que cette activité physique pouvait être prescrite à la place, ou à côté, ou en plus du médicament. Et donc, à partir de là, euh, il fallait trouver une loi support ou un ministère qui supportait cette loi, et pour avoir bien connu Valérie Fournéon, parce que j'étais en, en, à l'époque médecin du ministère des Esports, c'était mon, mon chef du bureau à l'époque où il existait au ministère des Esports un bureau médical, parce que j'étais médecin inspecteur, eh bien euh, on a compris son cheminement qui voulait au départ effectivement que ça devienne comme le médicament, remboursé. Et euh, le fait est qu'aujourd'hui, il y a bien entendu bien un certain nombre de prises en charge actuellement d'expérimentation qui permettent d'accompagner les patients, mais le remboursement et le manque de remboursement est le véritable frein. Donc ce cheminement est long, il n'est jamais assez rapide pour nous euh, qui nous sommes depuis euh, le départ, mais effectivement, il faut se méfier aussi d'être trop rapide, euh, car à force d'être trop rapide, on va peut-être pouvoir euh, ne pas répondre aux objectifs. Car l'objectif d'une thérapie, euh, c'est effectivement d'apporter une, une, une amélioration significative dans le parcours du soin et du patient. Et accessoirement pour l'assurance maladie, et ça c'est accessoire, mais important, réaliser des économies en termes de santé publique. Donc euh, se méfier aussi euh, du fait que trop de patients ou trop de médecins puissent prendre ça comme un gadget, par des structures qui ne sont pas préparées à les proposer. Et finalement, ce serait contreproductif. Donc, nous sommes contents euh, que l'on en parle ce soir, mais euh, nous constatons que nous en parlons depuis 40 ans. Euh, une autre question qui euh, t -t toujours euh, euh, Patrick, euh, qui est concerné euh, par, ce, par, ce, par ce process Alors, tout dépend effectivement si on parle de prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. Effectivement, euh, nous, nous, nous sommes nous médecins. À nous dire que la prévention primaire, c'est c'est finalement un prérogatif de tout le monde, du monde sportif, des parents, des éducateurs, de l'école, de l'université, de l'entreprise. Euh, pourquoi nous aurions-nous le privilège de dire qu'il faut bouger plus euh, Chacun peut apporter ce message. Il y a un site en France qui existe, hein, qui fait référence au niveau de l'Europe, c'est « Manger, bouger ». Donc, on n'a pas attendu après nous pour, pour le dire. Et puis, euh, c'est peut-être aussi effectivement chaque professionnel de la santé dans son cabinet ou lors d'une rencontre avec un patient de parler de l'activité physique. Là, ce n'est pas une prescription. C'est simplement faire la promotion, entre guillemets, du fait qu'il faut bouger au quotidien c'est aussi là euh, des villes, des territoires qui peuvent s'approprier hein, ces, ces, ces mouvements actifs hein, en proposant des pistes cyclables, en proposant effectivement des solutions euh, pour que les personnes bougent plus. Et puis après, nous sommes donc dans la prévention secondaire et tertiaire. Et là, effectivement, l'interrogation pourrait se dire, est-ce que en visant tous les publics de 2 à 99 ans, on se fourvoie pas. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à, à cibler un public qui est euh, effectivement pourquoi pas les seniors pourquoi pas euh, effectivement l'âge intermédiaire euh, à partir du moment où les facteurs de risque peuvent apparaître. Donc voilà, c'est toute la problématique à vouloir trop t'éteindre, être un, on, se, on va se fourvoyer. Et euh, cet aspect inhomogène aussi. Des structures même qui, se, se, qui sont les maisons sport santé, je le vois bien dans ma région, il y en a 36, aucune ressemble à l'autre. Donc, euh, le centre ressources, oui, mais nous, nous sommes centre ressources, donc il faut aussi utiliser un langage commun. Si le langage n'est pas commun et que chaque structure a sa propre source, on va brouiller le message. Et brouiller le message en termes de santé publique, c'est ne pas s'approprier le message. Et si la pub, le public ne s'approprie pas le message, on est devant un flop. Donc c'est compliqué, la prévention ça ne s'invente pas, c'est de longue haleine, il faut y mettre des moyens, il faut aussi que tous les acteurs marchent, j'ose dire la main dans la main, mais vous avez raison, euh, il faut essayer de cibler, et peut-être que cibler les seniors est une bonne porte d'entrée. Alexis, peut-être expliquer votre rôle au ministère et ensuite expliquer où on en est dans ce... Alors, je ne sais, sais pas le terme. On dit processus, étape, comment on, comment on qualifie ce, cette démarche Processus ou développement, je pense que ça, ça, ça pourrait être important. Euh, ben, le, le, le rôle du ministère des, des Sports dans, dans ce processus, justement, c'est de l'accompagner, de le structurer et de lui donner de l'ampleur. Euh, le, le docteur Bacar rappelait un petit peu les, les grands jalons historiques. Et c'est vrai que euh, le grand jalon pour le ministère des Sports en termes d'intervention publique sur le sport santé, c'est 2012. C'est effectivement, avec Valérie Fourneron, le premier plan avec le ministère de la Santé, mais avec quand même un leadership un peu fort du ministère des Sports sur ce sujet. La structuration d'une politique sport santé portée au plus haut niveau euh, par la ministre, mais aussi par le, le gouvernement d'une manière générale. On a eu ensuite un certain nombre de, de développements, effectivement, en 2016 avec l'ouverture de, de, de la prescription. Euh, on peut aussi, euh, en 2019, le lancement du, du programme des Maisons sport Santé. Voilà, Donc, on, on a eu des, des, des différentes étapes de développement et aujourd'hui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de pouvoir maintenant structurer euh, cette action la crédibiliser, la professionnaliser là où il le faut et la pérenniser, lui donner un cadre et une assise. On a, euh, pendant des années, fait un plaidoyer pour le sport santé. On nous a demandé mille fois de démontrer en quoi le sport avait un impact positif sur la santé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fait. Je pense que ça n'est plus à démontrer. Et on a eu un petit peu une chance dans notre malheur avec le Covid. C'est que les gens ont expérimenté... Dans leur chair, à quel point l'activité physique était essentielle. Elle était essentielle au plus haut de la maladie parce qu'on voyait bien que les personnes en bonne condition physique résistaient mieux, développaient des formes moins graves de la maladie. Mais aussi, on a vu les conséquences de la sédentarité euh, ou liées au, au confinement. Les, les, les, les, on a développé des, des pathologies ou en tout cas des, aussi des, des des problèmes physiques ou psychologiques liés à la sédentarité. Donc là, les gens ont vraiment expérimenté ça. Et donc ça, finalement, ça, ça joue aussi en faveur de euh, du message qu'on porte depuis des années, en le rendant beaucoup plus accessible au grand public en général, et peut-être plus spécifiquement euh, aux professions de santé, si on parle là du, du sport euh, sur prescription. Donc voilà, je pense où on en est. On a un, Le message est passé maintenant à nous de euh, s'appuyer sur euh, cette reconnaissance pour structurer euh, ce secteur ou cette activité et en faire quelque chose qui fasse pleinement par partie des parcours de soins euh, des patients et en particulier des, des personnes âgées. Pendant euh, t -t toujours Alexis, pourquoi est-ce que euh, ce processus est, est important Le fait de passer par un médecin, c'est important pour faire du sport Certains pourraient se dire bah « non, moi, je peux faire du sport sans ce processus ben, ». C'est important parce que là, on parle d'activités physiques euh, qui ont une valeur thérapeutique. Et donc, euh, le, le fait d'être prescrit par un médecin déjà reconnaît euh, cette valeur, notamment vis-à-vis euh, -vis du patient. Euh, mais aussi, on peut imaginer que ça va favoriser l'observance. On... Dire à quelqu'un faire du sport, ça n'a pas de sens. Ça, ça, ça, personne ne, ne va faire du sport parce qu'on lui dit. C'est un processus éducatif, ça part depuis l'enfance. Les, les, les gens ne se mettent pas au sport parce qu'un jour, on leur dit, oh là là, t'as pas, pas l'air enfant, tu devrais faire du sport. Non. C'est pour ça que c'est important là, de parler d'activité physique parce que par activité physique, on entend bien le mouvement, on, on entend euh, une activité qui va adaptée et qui peut euh, porter des bénéfices sur la santé. Et donc si le message passe par une prescription, il a, a d'autant plus de, de force et a priori d'engagement du, du patient qui est essentiel en, en matière de, de sport santé. L'observance, j'imagine moi, je traduis que c'est la figure d'autorité qui fait que, bon, en fait, euh... On, on suit plus son médecin, peut-être canami, qu est-ce que ce canami qu pourrait nous recommander pour faire du sport Est-ce qu'il y a d'autres d'autres raisons pour lesquelles ce, ce processus est, est important Peut-être Annabelle euh, oui, tout à fait. Il y, y a plein d'autres raisons, euh, notamment parce que euh, l'activité physique euh, sur prescription ou à but euh, à visée thérapeutique, ça peut être un starter au changement de mode de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, on a besoin d'être accompagné pour euh, retrouver du plaisir, à bouger, pour euh, connaître ce que c'est que euh, cette euh, façon de se mettre en, en mouvement, euh, peut-être qu'elle soit très structurée. Et puis, une fois qu'on a vécu ce processus, Uh, si uh, on arrive vers une autonomie, on peut uh, ensuite faire le choix de poursuivre une activité physique qui soit plus uh, sportive uh, vers uh, des clubs ou uh, vers des associations qui vont avoir uh, à plein temps uh, leur rôle à jouer dans la pérennisation de cette activité et dans la mise en œuvre continue uh, d'un mode de vie uh, beaucoup plus actif qu'au que départ. Donc, euh, la prescription, elle sert à ça, elle sert à se dire, euh, maintenant, il faut que je fasse quelque chose et euh, quelqu'un peut m'accompagner pour le faire comme il faut. Bonjour, pourquoi euh, Patrick J'ai lu un, un document de la Haute Autorité de Santé qui disait également qu'en passant par un médecin, ça pouvait éviter les, les complications. C'est en fait, les, les, se blesser en faisant quel, un sport qui ne serait pas forcément adapté à sa situation. Bon, oui, on peut on peut-être peut prendre cette hypothèse-là. La sécurisation est l'objet de la prescription. Le médecin, bien entendu, va prescrire en fonction de l'état physique de la, de, du, du patient, son état fonctionnel, son état psychique, son ressenti, son vécu, et bien entendu il va lever les contre-indications potentielles ou donnera des réserves de pratique. Donc c'est pour ça que la prescription a beaucoup d'importance. Euh, maintenant les blessures, les blessures c'est plutôt le rôle que nous nous nous essayons au niveau du collectif euh, France Sport Santé de véhiculer au niveau des acteurs du sport, car euh, ils vont recevoir des patients. Ils vont recevoir des malades, même s'ils reçoivent aussi euh, par l'évolution de la loi euh, un grand nombre maintenant de publics euh, qui ont comme seule maladie d'être sédentaire. Bon, la sédentarité est une éthiologie, mais ce n'est pas une maladie. Mais donc, euh, la sécurisation des pratiques, euh, c'est vraiment euh, comme pour le médicament. Euh, est, on est exactement dans le même objet. Il y a une posologie, il y a des contre-indications, des indications, des contre-indications. Le seul vrai problème qui existe, et moi je le ressens comme tel, c'est que… Et, et j'ai été directeur de plusieurs thèses de médecine sur ce sujet, et j'en fais passer une de, dans, dans, dans un mois, c'est qu'en fait, il n'y a, a pas assez de feedback aujourd'hui, même si les structures sont remarquables, hein, je ne veux pas dire ça. Il n'y a pas assez de feedback sur justement euh, le moment où on a prescrit, où le médecin a prescrit, et le moment où son patient est pris en charge pour une thérapie. Le feedback sur le médicament, c'est le pharmacien. Le, le, le patient, s'il a un doute, il va donner son ordonnance aux pharmacies qui va lui expliquer comment il faut prendre le médicament. Il n'avait pas compris que c'était au milieu du repas, il n'a pas compris que c'était à jeun, il n'a pas compris que c'était le soir, il n'a pas compris qu'il fallait mettre, euh, s'il y avait un ressenti, il fallait prendre le médecin. Là, il n'y a pas de feedback. Le feedback, c'est l'ordonnance est reçue par un acteur euh, qui devra un langage commun et qui, s'il y avait un mésusage de la pratique, ou s'il y avait un inconvénient survenant et qui n'était pas prévu par la pression, il doit prévenir tout de suite en retour le médecin traitant. Et là, c'est ça, il faut inventer dans ce parcours de soins ce feedback. Des, des structures le font, je ne dis pas ça, mais c'est compliqué, ça coûte cher. Il faut inventer, euh, effectivement, enfin il ne faut pas inventer, il faut construire. Inventer, ce n'est pas le bon, bon terme, je m'en excuse. Il faut construire ce parcours de soins qui va sécuriser la pratique de la prescription à la dispensation et un retour vers le médecin et qui effectivement, comme l'a dit Annabelle tout à l'heure, si les personnes, on leur a, on les a donné, on leur a donné un, un ressenti de bien-être et une amélioration de leur, de leur état physique avec pourquoi pas une diminution du, du médicament et un ressenti de forme entre guillemets ces patients pourront très bien dire mes docteurs maintenant j'ai envie d'aller pratiquer avec mes petits-fils avec mon voisin, avec un collègue dans, dans, un, dans un club sport santé, est-ce que j'ai le droit voilà le, voilà le but le but ce sont qu'il y ait des, des, des clubs trempins et, et une passerelle pour que les gens comme l'a dit euh, tout à l'heure Alice Alicine, n'arrêtent pas le sport parce que ce serait contre-productif de, vous savez que la plupart des structures sport santé, par manque de moyens, il faut bien le dire, par manque de financement, vont pas à, à, à inclure les patients à vie. Et il faut bien qu'ils sortent, parce que s'ils ne sortent pas, il euh, y a un goulot d'étranglement qui fera qu'on pourra pas continuer à prendre les autres patients. Donc il faut bien qu'à un moment, on puisse les transférer vers, pourquoi pas, les clubs, les clubs sport santé euh, mis, en point, mis en place par les fédérations sportives, etc. Donc voilà, mais la prescription est au centre de la sécurisation. Justement, je suis en imaginant que j'ai 70 ans, euh, je veux aller à ma salle de sport, euh, quel est le parcours en fait Je vais voir mon médecin, il me, il me prescrit, je peux aller à ma salle de sport. Annabelle, quel est le, le parcours pour bénéficier de ce process alors, si euh, vous avez la chance d'avoir un médecin qui vous prescrit, c'est que euh, déjà, il a fait, euh, <rire> il a fait euh, la démarche dans le bon sens et qu'il a saisi euh, l'importance euh, de ce dispositif. Euh, quand vous allez euh, vers ce médecin, vous allez pouvoir euh, ensuite, avec cette prescription, euh, soit vous orienter vers la maison sport santé euh, en fonction de vos limitations euh, fonctionnelles, c'est le médecin qui les détermine, euh, soit vers la maison sport santé euh, qui va vous permettre d'être réorienté Orienté, euh, soit de pratiquer dans ces locaux, soit d'aller euh, vers un kiné si vous avez des limitations fonctionnelles importantes, hein, un kinésithérapeute, un ergothérapeute, un psychomotricien qui peuvent euh, vous accompagner dans le, le bon geste euh, quand vous avez des limitations fonctionnelles assez importantes. Vous pourrez aller ensuite euh, vers un enseignant d'appât quand vos, vos limitations vont être soit stabilisées, soit euh, plus réduites. Euh, et ensuite, vous pourrez euh, aller vers un éducateur sportif formé sport santé euh, et aussi vers des pratiques autonomes sans, sans forcément de, de structure autour de vous. Euh, donc, le, le parcours, il est euh relativement euh, dessiné, euh, maintenant il faut qu'il soit connu, et aujourd'hui il n'est pas connu ni des soignants ni des pratiquants, et c'est aussi des euh, une des problématiques, euh, voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire donc, que je ne euh, peux pas sortir de chez mon médecin et puis aller à ma salle de sport directement, Je veux dire à ma salle de sport, il faut que je passe par euh, quelqu'un, je vais dire entre guillemets, je ne sais pas si c'est le terme, agréé <rire> Ben, en fait, si vous avez une prescription, c'est qu'il y a un cadre précis de pratique et euh, toutes les salles de sport ne vont pas avoir euh, l'éducateur sportif formé qui va répondre à ce cadre précis de pratique, euh, puisque euh, en fonction de, de, des, des compétences qu'il va avoir, euh, il va pouvoir répondre ou non à votre problématique. Euh, donc, euh, le, le, le dispositif est fait pour, euh, comme le disait euh, le docteur Baccar, pour euh, limiter euh, la prise de risque. Et en fait, il faut. Euh, euh, même si on sait aujourd'hui que l'activité physique euh, de maintien modéré elle, est, euh, elle a plus d'impact positif que d'impact négatif, il faut quand même, sur certains, euh, sur certains profils euh, de patients, euh, faire attention à ne pas euh, déclencher euh, d'autres problématiques ou à ne pas euh, réveiller des choses qui euh, n'ont pas à être réveillées euh, euh, sur ces parcours déjà un peu complexes. Alors, question t t de tactique, voilà. euh, c'est le. Euh, bon, supposons que je, je sois prescrit, je commence dans mon activité. Qui fait le suivi C'est le médecin qui fait le suivi et qui regarde comment ça va ou c'est euh, euh, la, la, la maison sport-santé ou le. Alors, à la maison sport santé, il y a un médecin référent. Euh, donc, euh, il, peut, euh, il peut accompagner euh, la, la problématique s'il y a une problématique qui survient. Mais euh, alors, chez nous, euh, c'est l'éducateur qui va faire un bilan. Ce premier bilan est mis à disposition du prescripteur. Et puis ensuite, euh, on peut faire un aller-retour avec le, le prescripteur. On, on a une obligation en tant que de maison de sport santé d'avoir un système d'information euh, qui soit sécurisé et qui va permettre ce dialogue. Euh, sécuritaire et ensuite on va ben, poursuivre le programme, dérouler le programme selon les besoins et les capacités et aussi les envies parce que c'est hyper important les envies de la personne euh, et une fois qu'on a déroulé ce programme on va refaire un bilan qui va permettre à, à nouveau au prescripteur de faire une comparaison avant après et donc de pouvoir réajuster sa prescription pour la session suivante est-ce que je poursuis en activité physique à adapté sur prescription. Est-ce que je m'engage sur un sport, un club sport santé, pardon, ou est-ce que je peux pratiquer tout seul si j'en ai les aptitudes Donc euh, voilà. Ça Benjamin, ça. Benjamin tu interviens quand tu veux. Hein. Oui, ouais, Moi, j'avais euh, justement une question. Euh, alors peut-être pour, pour tout le monde, mais pour, pour le docteur Bacard en priorité. Vous, vous parliez euh, euh, et c'est juste hein, de d'avoir de, Finalement, une relation entre le médecin et, et celui qui va prendre en charge derrière le, le patient, comme vous faisiez l'analogie avec les pharmaciens. Est-ce que, et moi, je le dis d'autant plus que je ne suis pas, je, je ne suis pas de formation à pas, Est-ce que c'est pas l'enseignant diplômé en activité physique adaptée qui qui peut être cet interlocuteur-là pour vous, finalement Est-ce que, est-ce que est-ce que c'est le cas? Et, pour, et, et oui, non? Et voilà, c'est ce que finalement, est-ce est que c'est est pas lui qui doit l'être? Benjamin, c'est une très bonne remarque et je pense Alexis Rib écoute ça avec beaucoup d'attention parce que ça fait partie de la professionnalisation. Annabelle oui. nous a décrit le cheminement idéal, mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est pas ce cheminement-là. Moi, j'accompagne, je, je tirai le nom, six, six structures maison sport santé dans ma région. Et ce n'est jamais comme ça, ah mince, ça se passe. On aimerait, on aimerait hein? bien les noms quand même. Non, mais <rire> j'en ai une remarquable qui qui, qui, qui marcherait bien. C'est une municipalité qui, qui, qui a le label Maison Sport Santé. Ouais. Mais ça ne marche pas du tout comme ça. Ils n'ont pas de médecin référent, ouais. ils n'ont ouais. pas de prof à pas. Euh, ce sont les étapes qu'ils prennent en charge, euh, ouais. les, les impotences fonctionnelles. Bon, on essaye de dire si vous allez bien, venez quand même. Euh, après, on essaye. Bon, voilà. Euh, la vraie vie, c'est de se dire aujourd'hui, euh, faut-il euh, avoir une rigueur qui fait que beaucoup de maisons sport santé pourront pas y répondre à ce cahier des charges de rigueur, mmh. ou faut-il les accompagner, et ça c'est le rôle du ministère, mmh. Mmh. pour qu'ils se mettent en, en phase avec ce cahier des charges qui petit à petit sera leur, leur, leur, leur, leur, leur demander. Mais euh, la, la réalité c'est pas de, si demain, si demain effectivement on, on a trop de rigueur, euh, effectivement, la moitié des maisons pour sport santé peuvent être Ce euh, C'est pas, pas un secret pour personne. Donc, le, le problème aujourd'hui, c'est de se dire, il faut que les médecins, les médecins puissent s'approprier cette thérapie non médicamenteuse, se l'approprier. Pour se, se l'approprier, il faut qu'on les forme. Il faut qu'on leur parle, il faut pas les effrayer. Il faut commencer à se dire « oui, mais si ça foire un petit peu, si ça, ça pagaille un peu, c'est pas grave, on va on va y mettre de l'ordre et nous, on va, on va accompagner, on va être la garantie. » Il faut donc finalement, plutôt que se dire qu'il y ait un prof à pas, oui, il faut plutôt effectivement une structure médicale tampon, qui serait un expert tampon qui pourrait dire aux médecins « Bon, vous avez un souci, je vais m'en occuper, on va régler le problème. » C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que sinon, les médecins… Moi, j'ai une ville, je ne la citerai pas, mais, mais elle est remarquable, elle fait les choses bien, et ils ont formé les étapes, j'ai été faire des heures et des heures de formation aux éducateurs, j'ai fait j'ai fait six formations aux médecins dans le cadre de leur formation médicale continue. Euh, 80 médecins, c'est un succès complet. En gros, 70 prescriptions par an. C'est-à-dire que chaque médecin ne prescrit pas une fois par an. Mais c'est un échec complet, excusez-moi, mais c'est un succès complet. Et c'est un succès complet parce que de toute façon, si ces médecins prescrivaient toutes les semaines, la structure ne pourrait pas recevoir les gens parce qu'elle n'aurait pas les moyens de les recevoir. Elle n'aurait pas les structures, elle n'aurait pas les heures, elle n'aurait pas les créneaux horaires, elle n'aurait pas les éducateurs, elle n'aurait pas les formateurs, elle n'aurait pas les accompagnants. C est, c est Donc, vrai. vous voyez, voilà, attention, ne pas se laisser déporter, dépasser par le succès qui aujourd'hui ne peut pas être. Donc, restons encore sur la sagesse de, de faire, de structurer pour que finalement on puisse dupliquer ce modèle, et qui sera peut-être pas demain celui d'aujourd'hui. Je n'en sais strictement rien, mais aujourd'hui, les médecins ne s'approprient pas la thématique. Alors peut-être aussi parce que le nom convient pas, on le change tout le temps, sport santé, santé, activité physique à but thérapeutique, activité physique à pas, et puis ils ne connaissent pas les acteurs les médecins. Quand on leur demande qu'est-ce que c'est qu'un APAS-TAPS, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais, ouais. Nous, on a fait une thèse de médecine dernièrement. On leur demandait même que, de citer une structure euh, une structure qui pourrait être une structure de tutelle. Ils ne savent pas. Ils répondent peut-être l'ARS, mais on ne sait pas. Euh, donc, ils ne connaissent même pas. Quand on leur demande qu'est-ce que c'est qu'un mouvement sportif, ils ne savent pas répondre. Que ils ne peuvent pas. Et qu'est-ce qui se passe pour le médecin qui est motivé Et bien, Il va s'appuyer sur une structure qu'il connaît bien parce que lui-même il est pratiquant ou parce que ses enfants sont pratiquants. Et il va donc s'appuyer sur ces structures en disant à ses patients, « Allez là, je connais ces biens ». Voilà comment il va faire. Mais il ne va pas dire « C'est bien » parce qu'il répond à un cahier des charges, il va dire « C'est bien » parce que moi je les connais. Donc vous voyez, on en est loin de ce de cette euh, parcours de soins idéal, mais il faut s'appuyer sur les structures qui aujourd'hui fonctionnent pour essayer de, bien sûr, de, de professionnaliser le, ce parcours de soins. Alexis, un point, vous voulez rajouter un point Je vois deux questions, comme vous voulez. Oui, non, rapidement sur ce, sur ce sujet, c'est exactement ce qu'on est en train de le faire, essayer de faire des maisons sport santé, des acteurs qui soient reconnus, qui soient crédibles, qui soient des lieux de confiance vers lesquels le euh, prescripteur peut diriger ses patients. Annabelle Grousset présentait tout à l'heure le type d'intervention que pouvait faire tel ou tel type de professionnel. Tout de suite, ça peut paraître un petit peu complexe, mais ce n'est pas, pas très important. Le plus important, c'est qu'il y a un point d'entrée qui lui sait où aller, quoi faire, avec qui. Voilà. Et, et, et, et le médecin ensuite prescrit. Quand le médecin demande à un patient de faire une analyse, il envoie son, son, son patient dans un laboratoire. Il ne s'occupe pas de savoir si chacun dans le laboratoire est formé, sait faire si. Et... Non, parce que la structure est elle-même euh, un, un, un lieu de confiance. Ben, faisons des maisons de sport-santé. Des, des lieux comme ça, euh, c'est ce qu'on est en train de faire. On, on a travaillé euh, il n'y a, a pas très longtemps avec Annabelle Grosset, sur, euh, on a discuté sur le, le cahier des charges euh, et on s'est posé exactement les questions évidemment que vous soulevez. Est-ce qu'il faut être très strict Pour quelqu'un, on va perdre la moitié des maisons de mon oui. en activité ou est-ce qu'au contraire, et c'est plutôt ce qu'on souhaite en réalité, on les accompagne, on les fait monter, on, on, on les renforce alors, c'est le chemin qu'on prend et je pense que là-dessus, on, on peut être à peu près d'accord que c'est la voie à suivre si on veut vraiment euh, faire en sorte que ce sport sur ordonnance, il soit un peu plus, un peu plus effectif. Est-ce qu'on sait euh, le nombre de personnes qui en bénéficient par an approximativement, Alexis Le sport sur ordonnance, il faudrait, faudrait que je regarde les chiffres. On n'a pas de chiffres au sens… Euh, on n'a pas de remontée au sens des prescriptions. On a des chiffres sur les personnes qui fréquentent les maisons de sport santé. Nous, on ne dis pas les sports. Mais tout, tout, tout patient à qui on aura prescrit une activité physique ne va pas forcément euh, vers une maison de sport santé. Il peut aller, comme le disait le docteur vers un, un club que le, le, le, le prescripteur va connaître, par exemple, et vers qui il va le, le diriger. Alexis, toujours, toujours euh, une question essentielle. On est en France, donc quand on dit sport sur ordonnance, on dit, en euh, question qui arrive tout de suite, à mon avis, c'est est-ce que c'est prise en charge Alors évidemment, non, et c'est pour ça que toutes les questions qu'on se pose depuis le début sur quelle est l'utilité et pourquoi il y, y, y a aussi peu de recours, etc., c'est parce qu'effectivement, ça fait partie des, euh, des thérapies. C'est une thérapie, mais qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas remboursée, elle peut être remboursée, bah, prise en charge, par des mutuelles. De plus en plus de mutuelles, reconnaissant euh, notamment la dimension euh, prévention et les économies euh, de santé qui peuvent être générées, remboursent pour partie, en général, c'est des, des forfaits, euh, l'activité euh, la, physique euh, sur prescription. Euh, on a aussi des expérimentations qui sont en cours. On a certains programmes très précis euh, dans un cadre euh, voilà, scientifique très déterminé où là, l'activité physique est prise en charge. Et là aussi, ça participe du plaidoyer dont je parlais tout à l'heure pour faire remonter de l'information. Et on, on va essayer de montrer à travers ces expérimentations que prendre en charge l'activité euh, physique adaptée oui. permet là aussi, pourquoi pas, justement, une meilleure observance. Ou voilà, on obtient les, des résultats meilleurs que si elle n'était pas prise en charge. Donc, euh, voilà, on est comme je le disais tout à l'heure en, en train de structurer ça. Mais oui, actuellement, l'activité physique adaptée en tant que telle n'est pas remboursée au sens d'un médicament classique. Nabel oui, je voulais juste compléter en disant qu'il y a beaucoup de structures Maisons sport Santé qui euh, répondent aussi à des appels à projets qui viennent alléger les coûts euh, pour les pratiquants, et c'est un travail qui est un travail de longue haleine et qui est remarquablement fait par les Maisons sport Santé, euh, qui vont avoir du coup dessiné des parcours particuliers euh, par rapport à des profils de patients, mais euh, avec des restes à charge qui sont parfois euh, équivalents à 0 euro, euh, ce qui est quand même euh, pas négligeable puisque, du coup, c'est chaque structure qui se débrouille pour euh, accompagner euh, les patients qu'elle prend en charge. Annabelle, euh, est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce qu'il y, est qu y a un ou des profils de personnes qui viennent chez vous, en fait Est-ce que c'est -ce est des très sportifs, des gens qui, sont, qui ont eu un accident et qui se disent « il faut que je m'y mette », c'est quoi le profil des personnes on a, on a vraiment euh, tout type de Français euh, qu'on peut croiser. Alors, euh, la plupart des maisons sport santé sont quand même euh, situées en quartier politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale, si je me trompe pas, Alexis, avec... si, hein, comme ça qu'on vit euh, et donc euh, on a euh, par, par définition euh, des populations qui ont un accès euh, plus facile euh, par rapport à, à ces populations euh, qui vont être euh, soit dans, un, dans des déserts euh, sociaux on va dire en tout cas c'est un peu euh, l'idée qu'on se fait de la zone de revitalisation rurale euh, soit dans des zones de pauvreté euh, comme peuvent l'être les, les quartiers euh, politiques de la ville et donc on a des populations qui n'ont pas forcément euh, beaucoup de moyens et qui doivent mettre en œuvre, par contre, qui sont euh, sur des zones de prépondérance euh, des pathologies chroniques. Euh, docteur, je ne me trompe pas, c'est un peu euh, une, euh, un raccourci, mais c'est à peu près ça. Et donc, on va avoir ces populations qui doivent mettre en œuvre des choses avec euh, des moyens qui sont un peu euh, parfois complexes. Euh, mais nous, on voit vraiment, vraiment, alors euh, moi, je travaille au, à l'échelle d'une agglomération euh, en Ile-de-France. Donc, on est euh, sur euh, une population, sur cette agglomération d'environ 200 000 personnes. Euh, on voit vraiment, vraiment euh, tous les gens euh, de tous les milieux sociaux de toutes les toutes les catégories euh, qu'on peut euh, imaginer euh, euh, du Tout, senior, les âges euh... également tous les âges également tous les âges également, euh, et parce que, alors après, nous, on a aussi développé des partenariats qui permettent euh, d'avoir des allers-retours euh, avec euh, les infirmières scolaires, euh, avec euh, les docteurs qui travaillent en EHPAD, enfin voilà, on a essayé de, de diversifier euh, la, possi la possibilité et la proposition de la Maison Sport Santé euh, autour de l'ensemble de la population, puisque, en principe, c'était les missions qu'on doit embrasser euh, voilà, quand on est une Maison Sport Santé. Mais euh... Euh, a priori, il n'y a pas de profil type. C'est vraiment euh, tout le monde. Après, il euh, euh, y a forcément des endroits où il y a plus de spécialités. Euh, ça, c'est indéniable. Il y, y a un déclencheur euh, pour, Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin en disant « Tiens, il faut que j'aille voir une maison sport santé ?» Il y a un déclencheur qui fait que… Ben, en, fait, euh, en fait, les gens se disent… Euh, alors nous, on, on a… Euh, on a, une, on a 95 pr pr prescripteurs aujourd'hui avec lesquels on travaille, qui prescrivent plus de deux fois dans l'année à deux patients différents. Les autres, on les comptabilise pas. Euh, mais aujourd'hui, ces prescripteurs, euh, ils, ils ont la connaissance de ce système, ils savent ce que l'on fait à la Maison Sport Santé parce qu'on a pris le temps d'aller les rencontrer, parfois un par un, en cognant à la porte, en leur disant entre deux rendez-vous, est-ce que je peux vous informer de ce qu'on fait, etc. Euh, parce qu'on travaille aussi au niveau de la CPTS, donc la Communauté euh, Professionnelle Territoriale de Santé, euh, qui regroupe tous les libéraux euh, de, de l'espace. Et donc, euh, là aussi, on fait du forcing, on fait de la culturation, on explique euh, ce que c'est que le sport santé, on explique ce que fait la maison de sport santé, ce que fait le réseau euh, sport santé, ce que font euh, l'ensemble des éducateurs et des professionnels qui peuvent intervenir dans ce milieu. Et euh, là, on commence à voir euh, les fruits euh, des, de notre investissement et donc on commence à avoir des gens qui dirigent vers nous en sachant à peu près ce qu'ils font et pourquoi ils dirigent vers nous euh, mais c'est un travail long puisque nous on, est, on existait avant d'être maison sport santé Donc voilà ça fait euh, ça fait sept ans qu'on existe et euh, on est tout petit même à l'échelle euh, de ce que racontait le docteur tout à l'heure, mais euh, voilà, on, on existait bien avant d'être maison sport santé et c'était déjà notre façon de voir les choses bien avant d'être maison sport santé. La maison sport santé, c'était hyper important parce que ça a validé notre travail et ça nous permet quand même de toucher des interlocuteurs qui n'auraient pas été interpellés sans cette labellisation. Les activités sportives enfin, ou les activités physiques qui sont prescrites, c'est… Par exemple, je peux, je peux demander la boxe à mon médecin La boxe La boxe, par exemple, ou est-ce que c'est limité ce sur un sport Frédéric, je ne pense pas Oui, oui, oui, oui. Alors, si on regarde le, le médico-sport santé du CNOSF, euh, tout est bon et on peut tout presque. Euh, euh, fermons la parenthèse et revenons ouais. à la réalité, de... ouais. la réalité. La réalité, ce n'est pas la boxe, ce n'est pas le judo, ce n'est pas l'athlétisme, ce n'est pas le football, ce n'est pas le basket, ce n'est pas le tennis. La réalité, c'est qu'est-ce qui existe dans le territoire de proximité s'il n'y a pas de boxe et la boxe est à 50 km, les gens ne vont pas prendre leur voiture, et ce serait <rire> ahurissant de dire allez dans les embouteillages pendant trois heures pour aller faire une séance de boxe de 45 minutes. Donc non, non, non. Euh, revenons, revenons aux choses sérieuses. Euh, euh, il faut que le médecin, effectivement, les CPTS connaissent l'offre l'offre sur le territoire, à la proximité. Mais, mais euh, et même peut-être aménager. Mais je pense que voilà, aménager. Mais je pensais ouais. qu'il y avait une limite au niveau du sport. C'était ça ma question. J'avais provoqué un petit non peu. Non, non, de... il n'y a pas de limite. Il n'y a, il y a pas, pas de limite. limite. D'ailleurs, le médecin ne va pas prescrire un sport. Il va prescrire euh, un type de pratique en termes de fréquence, d'intensité, de temps et voilà. Donc, il, la pratique, la pratique, toute façon, c'est à l'éducateur euh, qui est, qui devrait être formé et qui va inventer dans ce sport. Peut-être un travail inhabituel pour ce sport qui travaillera l'endurance. Donc il va travailler des filières parce qu'on demande les travailler. Ça s'appellera peut-être boxe, mais ça n'aura rien à voir avec de la boxe. Donc vous voyez, mais ça, c'est tout le travail justement euh, du sport santé. Et c'est passionnant ce, ce genre d'approche. Mais euh, voilà, les gens ne vont pas commencer à dire tiens, j'ai envie de faire du karaté, euh, l'aviron, etc. Non, s'il n'y a pas de proposition, on ne pourra pas. Et ça fera un flop parce que de toute façon, ils vont tourner pendant des heures à téléphoner à plein de clubs sportifs qui vont les envoyer pour me promener en disant mais non, on ne fait pas ça chez nous. Donc, ce serait contre-productif. Je reviens sur, sur les pathologies. On connaît bien. Moi, je suis issu d'une région qui, euh, malheureusement pour, pour nous, a les plus mauvais indicateurs de, de santé de France. Donc, effectivement, avec des zones de précarité énormes. Et c'est vrai Donc, que les tout médecins. Tout le monde est là... intéressé pour savoir comment ouais, je, ben, la je la connais, la, la C'est la région de France. Hein. <rire> C'était le Nord Pas-de-Calais qui s'est marié avec l'avant-dernier qui était la Picardie et le Nord Pas-de-Calais avec les Pergueil, forcément dernier, puisqu'on a marié un dernier avec un avant-dernier. Donc, forcément, <rire> nous sommes les plus mauvais de France. Mais par l'histoire, l'histoire, l'histoire industrielle, l'histoire, euh, l'histoire des mines, l'histoire de l'amiante, enfin, plein d'histoires de développement industriel qui ont fait qu'effectivement, cette précarité est, est la réalité. Et euh, j'ai généré bien sûr une hygiène de vie qui ne correspond pas forcément à la bonne manière de gérer sa future santé mais aussi des problématiques de santé qui débordent largement le sport santé sur ordonnance le médecin il est il est confronté au suicide à la prise à la prise de, de psychostimulants, de, de, de, de psychotropes etc donc il faut essayer de de calmer le jeu en disant attention il y a des territoires où l'ARS va mettre beaucoup beaucoup de moyens sur par exemple la prévention des suicides et peu de moyens sur le sport santé sur ordonnance parce que finalement ce n'est pas la réalité de la demande sur le terrain. Donc restons, nous nous sommes dans, dans la thématique. Donc nous sommes passionnés, nous sommes, euh, nous pensons qu'on est les Converte seuls. Qui existent. Mais le manque flagrant de dans notre région est aussi une source ben, d'arbitrage à un moment. Il faut bien arbitrer et cet arbitrage n'est pas facile à faire. Donc ça veut dire que dans le financement, effectivement, le, le vrai problème et je je l'ai je l'ai vécu plusieurs fois pour des structures hyper motivées et qui avaient eu en place, on va dire tout de suite le mot, c'est sport santé sur ordonnance. Euh, on regarde dans le bulletin municipal, quand on veut faire de la pub, la promotion, le maire, il va dire sport santé sur ordonnance et il va réunir autour de sa table l'élu à la santé et l'élu au sport. Et il va faire avec les journalistes il y a un point presse sur j'ai mis en place le sport santé sur ordonnance. Et il va souvent autofinancer pour que ça coûte pratiquement rien à la personne. C'est-à-dire que le reste à charge, lui, il va le chercher. Il va le chercher auprès des ARS, auprès des mutuelles partenaires, auprès de la jeunesse et sport, bien sûr. Mais un moment, quand ces, ces financements ne sont pas pérennes, le reste à charge, il va devenir, au bout d'un an, si la prise en charge est pour six mois, ou huit mois, ou neuf mois, il sera un petit peu, euh, et les gens vont abandonner. Moi, j'ai vu une ville qui a, qui, a, qui a tout arrêté parce que dès qu'il y avait, brutalement, vous sortez d'une autre dispositif. Regardez combien est le coût d'une licence sportive, sport santé, 60-80 euros ces gens-là ne peuvent pas payer ce prix-là. Donc, ils vont pas aller faire du sport. Dès que la prise en charge sera euh, finalement bah, en, fin de, en fin de droit, eh bien, ils vont abandonner. Et donc, voilà, la, la réalité, c'est que tout, il faut réfléchir à, à l'ensemble de ces dispositifs. Et le médecin, et, si, si le médecin a represcrit, la personne dit, oh, mais docteur, ça me coûte trop cher. Faut rendre compte, maintenant, euh, c'était gratuit pendant les, la, la première prise en charge. Donc, voilà, attention, attention, euh, trouvons un modèle économique fiable. Et quand on parle tout à l'heure des profs à pas, Bien, bien entendu, il y a énormément de profs APA qui sont hyper compétents et qui demanderaient pas mieux que s'investir dans la sport santé sur sauf que le modèle économique, on ne l'a toujours pas trouvé. Comment rémunérer les profs à pas Le kiné, lui, euh, honnêtement, ben, il va s'investir, mais il va s'investir en trouvant un biais pour pouvoir rentabiliser son, sa, sa consultation. Je ne le dirai pas comme ça euh, sur cette vidéo parce qu'elle n'est pas forcément en lien avec les droits et les devoirs euh, de l'assurance maladie. Mais euh, voilà, donc trouvons un modèle économique et méfions-nous, méfions-nous euh, de ces financements qui ne sont pas pérennes. Donc vous voyez, dans, un, dans une région à grande précarité, on se heurte effectivement à ce frein supplémentaire. Alexis, pour l'avenir, les prochaines étapes du, du, du, du, du, du développement de ce processus Comme je l'annonçais, on travaille justement à la rédaction d'un nouveau cahier des charges pour les maisons sport santé qui vont être désormais habilitées au niveau régional par nos services déconcentrés Jeunesse et Sport et par les ARS. Et donc là aussi, ça, ça, ça, ça, ça devrait contribuer à mieux les inscrire encore dans, dans leur territoire et à en faire des points des points d'entrée crédibles, y compris pour les, les, les professions de santé. Ensuite, euh, les grandes questions, on, on les a un petit peu soulevées. Alors la, la question du, du modèle économique, bien sûr, comment on assure un financement pérenne à, à ce dispositif. La question, elle est posée. Pour l'instant, on n'a pas de, de, de réponse. On a des pistes, on a des réflexions, mais on n'a pas encore de réponse. Et puis, la question de la formation. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants. Euh, beaucoup sont euh, formés, mais il y a une demande qui est encore plus grande. On a besoin euh, de plus de professionnels pour comment rendre euh, ces métiers attractifs, tout en garantissant aussi, euh, évidemment, la sécurité euh, et le, le caractère euh, réellement adapté de, de, de la pratique euh, qui est proposée. Donc, tout, tout ça, ce sont... Euh, des enjeux qui sont devant nous, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a une volonté politique de conduire ces réflexions et de trouver des solutions. On a euh, un ministre de la Santé qui est maintenant ministre de la Santé et de la Prévention, donc il n'est pas du tout indifférent à ce sujet-là, et ça c'est très important pour nous. Et puis on a une ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques qui est déterminée à faire des Jeux Olympiques et Paralympiques une opportunité pour développer la, la pratique sportive pour tous tout au long de la vie, donc, y compris dans cette logique de sport santé. Donc, on a un moment qui est quand même euh, positif, qui est favorable. On a des réflexions qui sont en cours. On espère qu'elles vont aboutir prochainement et qu'elles vont contribuer au, au développement et à la structuration de, de ce secteur. Je vais rajouter un point avant de conclure avec Bayeux Majamin. Bah Benjamin, tu fais la conclusion tu... Oui, ouais, ouais, je veux bien. Bah déjà, euh, merci, euh, merci à tous bien. les trois euh, pour euh, votre présence et votre participation et la, la qualité de vos interventions. Moi, je. Alors, je vais dire, je suis globalement optimiste, même si euh, effectivement, le, le... Bah, les, les temps sont longs hein, euh, par rapport à, à ce qu'on aimerait. Et surtout, surtout, nous, avec Annabelle. On on a des activités économiques, on doit faire vivre des, des salariés. Et donc C'est vrai que euh, on a parfois un grand décalage entre la mise en place d'un processus aussi structurant, aussi complexe euh, comme celui-ci et, et nous, la, la, la volonté qu'on a euh, euh, et, et les, les, le timing qu'on a aussi dans, dans nos activités respectives. Donc, cette différence là, elle est, elle est parfois difficile. Mais depuis, euh, nous, on s'est créé euh, un peu comme Annabelle, on s'est créé il y a sept ans. Je trouve quand même que les choses ont avancé, avancent dans le bon sens. Euh, donc, je suis plutôt optimiste. Euh, le deuxième point, moi, je trouve euh, aussi, alors justement, en préparant l'émission, j'ai localement, nous, on est dans les Ardennes, hein, mais j'ai recontacté euh, toutes les communautés de communes, les CPTS, euh, des médecins pour en parler. Et je me suis, en tout cas, chez nous, finalement, euh, contrairement à ce que je pensais, ce ne sont pas les... Ce ne sont pas les, les médecins qui sont le premier euh, frein, là, la méconnaissance du dispositif pour les médecins, finalement, non. Il y a plusieurs euh, CPTS des médecins qui sont moteurs, mais effectivement, comme on l'a dit, c'est le manque euh, de professionnels formés derrière. Nous, par exemple, euh, des enseignants à pas euh, dans les Ardennes, euh, on en a, ça se compte sur les, les, les doigts d'une main, euh, puisque la, la filière n'existe plus euh, à Reims, hein, donc depuis longtemps. Euh, donc voilà c'est vrai que c'est ce que j'ai découvert aussi un peu avec surprise puisque moi je pensais que c'était euh, plutôt euh, un blocage qui, qui venait d'abord de, de la méconnaissance des médecins et, et chez nous ça a l'air d'être de ne pas être le cas donc c'est ce qui me rend aussi optimiste parce que euh, bah, le, finalement je trouve moi le, le point de départ ça doit être celui-ci ça doit être des médecins qui... Euh, euh, bah, qui euh, qui Ont ce, ce message et le dispositif euh, bien ancré dans leur euh, dans l'ensemble des, des, des thérapies qu'ils peuvent proposer, hein. évidemment, c'est pas la seule, mais euh, donc c'est pour ça que je suis assez euh, optimiste. Euh, et la volonté politique, c'est vrai, comme le disait monsieur Reed, euh, qui est euh, qui est quand même on voit qui est croissante par rapport à alors moi, je suis pas vieux, hein, mais euh, c'est un sujet que j'ai commencé à regarder qu'à euh, l'activité physique adaptée euh, il y a une vingtaine d'années. Était, on n'en était pas là non plus, que ce soit dans l'opinion euh, publique, dans les volontés politiques et encore moins aussi euh, que ce soit les professionnels et les médecins. Donc euh, voilà, il y a eu du chemin qui est fait, ce sera encore long, euh, mais euh, je crois qu'on on, on va tous dans la bonne direction. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va dire, comme dans le temps, on disait, on rend l'antenne. En fait, on ne va pas rendre l'antenne, je vous propose de regarder les autres émissions qui étaient indiens qui vous sont proposées sur cet écran. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Et à bientôt merci. à la prochaine émission. Bonne soirée. Merci à tous. Merci. Merci, merci bien.